Nous sommes Elliot et Merlin. Et ça, c'est notre petit frère, Charlie. Nos parents, ils aiment bien les crêpes. Ah bon Ah oui, j'adore les crêpes. Donc, on va aider nos parents à manger un peu mieux. On va faire des crêpes avec un ingrédient secret. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Comment faire des crêpes Il y a deux M à comment, je crois. Oui, je sais. Choco. Fleur comestible. Voilà. Il y a quatre J'ai le lait. J'ai le, le demi -dre. de lait. Parce que c'est bon, c'est 1 kg 30 là. 140 ça fait 148 140 Et Il y trop là. Ah Mais voilà. bah, je goûte euh, la crêpe, je goûte des fruits et rouges. Je peux encore en avoir un peu? D'accord. C'était quoi? Du. Non. Le truc secret, c'est quoi? Je pense Parce que. que... Mmh. Des fois, des... fois qu'on est Ouais Envie d'obtenir vos bonnes résolutions Cette année chez Deleuze, quand c'est ça c'est moins cher. Deleuze, du côté de la vraie vie.